Alors, bien En hein? ouvrons la parole de Dieu dans Jean chapitre 15. Nous sommes toujours en train de survoler hein, cette belle, ce bel évangile. Et là, comme je me plais à le dire depuis quelques, les dernières fois que j'ai enseigné, euh, j'ai, euh, j'ai, Dieu, dans sa grâce, m'a donné des beaux passages. Mais c'est tous des beaux passages. Dit. Mais il y a des bébés, hein? Quand... Il y a des petits passages préférés. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Et Jean 15, en est un. Alors, Jean 15, verset 1, elle a 17. c'est moi qui suis le vrai cèpe. Il y a une insistance dans le grec ici. « C'est moi qui suis le vrai c'est ». C'est Jésus qui insiste. Il n'y en a pas d'autre. Et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il l'enlève et tout serment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cercle.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 demandez ce que vous voudrez cela vous sera accordé celui qui manifeste la gloire de mon père c'est que celui qui manifeste la gloire de mon père c'est que vous portiez beaucoup de fruits vous serez alors vraiment mes disciples tout comme le père m'a aimé moi aussi je vous ai aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de, votre, que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.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 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il y a certains passages dans la Bible qui parfois résonnent d'une manière différente dans notre esprit. Genre euh, euh, un passage comme justement celui-là, dans Jean 5, 2, plusieurs mmh. fois j'ai réfléchi à ça. Il nous dit euh, Nous connaissons que nous, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ces commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ces commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, ces commandements ne sont pas pénibles? Quand on considère la volonté de Dieu, ce que Dieu demande à ses enfants, il me semble que des fois c'est pénible. Il me semble que des fois c'est pas facile à mettre en pratique. Là, tu te dis, « Hey, y a rien. Là, tu sais. justement, quand on pense à l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour à l'image de Dieu, c'est quand même difficile la croix qu'on peut réussir à aimer de cette façon-là. Mais comme on va l'étudier ensemble aujourd'hui, c'est que c'est absolument impossible de pouvoir pratiquer la volonté de Dieu, les commandements de Dieu par nous-mêmes. Et je pense que plusieurs personnes qui n'ont pas vraiment compris l'Évangile et qui ont essayé de vivre et de mettre en pratique ce que Jésus demande, par découragement abandonne la foi. C'est une vie de fou. C'est une vie impossible à vivre. Et on les comprend, c'est une vie impossible à vivre par nos propres forces. C'est une vie impossible à vivre euh, par la nature humaine. On, ça a le besoin, comme on, on va le voir ce matin, on a besoin d'être attaché au cèpe on a besoin d'être attaché à Christ pour être capable de produire ces fruits-là. Autrement, c'est impossible. Alors, voilà de ce que nous parle ce passage aujourd'hui. Et c'est tellement important parce que des fois, on peut essayer, euh, essayer de se convaincre. Ah, il faut que je l'aime, il faut je l'aime, il faut je l'aime, Oui, il faut je le pardonne, il faut je le pardonne, il faut je le pardonne. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Il faut que tu te reposes en Christ, il faut que tu demandes à Dieu de faire ce miracle-là, autrement tu n'y arriveras pas. Alors, regardons ce beau passage, passage qui, encore une fois, fait partie de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, souvenez-vous, l'évangile de Jean n'est pas un livre séparé de la Bible, ça fait partie de son ensemble. Et dans son ensemble, la Bible elle a toujours le même message, Jésus-Christ. Euh, je parlais avec une dame dernièrement elle me disait, « J'ai pas de problème avec Dieu, j'ai des problèmes avec Jésus. Ben, » Si tu pas de problème avec Dieu, tu as pas de problème avec Jésus. Parce que Dieu et Jésus, c'est un. Jésus est, est connecté, fait partie de la divinité, c'est le messager de Dieu, c'est le, le, le modèle, la révélation de Dieu. Alors, tu ne peux pas te séparer de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus, chaque livre de la Bible parle de Jésus, parce que le but suprême de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. C'est le message de Dieu, je vous aime et je veux vous sauver pour l'éternité. Le verset central de Jean, je vous l'ai déjà rappelé souvent, mais il faut encore une fois se le dire, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, aujourd'hui, le message de Dieu est le même. Dieu veut que vous compreniez qui est Jésus, puis que vous soyez connectés à lui afin que vous ayez la vie en son nom. Ça, c'est le premier but de Dieu. Mais comme on voit et comme je l'ai introduit, on va voir aussi que même quand on est en crise, même si on est attaché au sept, même si on, est, on a Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, il faut comprendre qu'il faut se reposer en lui, aller vers lui pour être capable de produire les, les fruits de Dieu. À partir du chapitre 13, on a étudié ça il y a trois semaines, chapitre 13. Jésus quitte la foule pour enseigner ses disciples. Il s'adresse à lui, il s'adresse à eux particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il s'en va bientôt. Il va quitter la terre, il va accomplir la mission de la croix, l'œuvre de la croix. Et là, il veut former ses disciples, même si à ce moment-là, ils n'ont pas encore vraiment le Saint-Esprit d'une manière permanente, ce qui va se produire à la Pentecôte. Ils ont besoin quand même d'être fortifiés puis d'être enseignés. Puis quand la Pentecôte va venir, le Saint-Esprit voit-il de manière permanente et tout ce que Jésus a enseigné va devenir encore plus clair. Mais ils ont besoin d'être formés. À la fin du chapitre 14, on voit euh, au dernier verset, Jésus, dans le chapitre 13, a enseigné ses disciples comment euh, euh, on levait ensemble l'humilité, le service, l'amour on levait ensemble euh, la trahison de Judas avec euh, Yann. Et là, euh, Aujourd'hui, on va voir ensemble euh, que, comme c'est écrit à la fin du verset 14, levons-nous et partons d'ici. Alors, il quitte la chambre en haut. On ne sait pas exactement où s'est produit euh, cet enseignement-là de Jean 15. Peut-être en route, ce n'est pas mentionné. Mais ce, le chapitre 15 est quand même inclus par deux vérités importantes. Les deux vérités importantes que Jésus va enseigner dans le chapitre 14 va enseigner dans le chapitre 13, 16 et qui va souligner dans le chapitre 15, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans le chapitre précédent, il parle du Saint-Esprit. Dans le texte d'aujourd'hui, il nous parle du Saint-Esprit. Dans le chapitre 16, il va parler encore du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que comme on vient de le voir, il, il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour comprendre l'Évangile. Il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour être capable de mettre en pratique la volonté de Dieu. Dans le chapitre 16, Jésus va présenter l'Esprit-Saint comme le défenseur, comme celui qui témoigne de Jésus et celui qui convainc les pécheurs de pécher de justice et de jugement. Donc, Jésus commence son enseignement au chapitre 15. Il va utiliser une allégorie, une métaphore, une illustration pour nous enseigner les vérités spirituelles. Il dit ici « « C'est moi, comme je l'ai souligné tantôt, qui suis le vrai sept. Et mon père est le vigneron. » Les images utilisées dans la Bible sont nombreuses. Des, comme je le disais, des illustrations, des images, des métaphores, des paraboles. Le livre est utilisé, rempli de ces images-là, et ce sont un moyen pédagogique, extraordinaire pour enseigner des vérités spirituelles. Dans mes études, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai lu un certain livre qui est A «Metaphor for Ministry » et dans lequel l'auteur explique pourquoi ces métaphores-là sont si importantes. Il dit « Les images sont puissantes. Elles façonnent ce que nous voyons, en mettant en évidence certaines caractéristiques et en reléguant d'autres à l'arrière-plan. Elles dominent nos schémas d'analyse et de réflexion. Elle suggère des explications sur les raisons pour lesquelles nous sommes liés les uns aux autres, de la manière dont nous le faisons et pourquoi certaines structures existent. Elle soutient des compréhensions particulières du passé, des interprétations du présent et des scénarios pour l'avenir. Elle encourage certaines valeurs et en décourage d'autres. Elle suggère des priorités et éveille des émotions. Pour nous, peuple euh, du 21e siècle, parfois ces images-là n'ont pas le même impact sur nos vies. Hein? Est-ce qu'il y en a ici qui ont cultivé une vigne? <rire> hein? Personne n'a euh, cultivé. Oh, vous autres avez cultivé une vigne, euh, les Habib. Euh, donc, ici au Québec? Oui? Ouais? Pas quand même. Cette euh, île. y a t, y a -t quoi qui pousse à cette île? OK. Non, OK. À Saint-Eustache. Puis ça a été fructueux. Ah, ça a été fructueux aussi. <rire> ah, ben oui, c'est sûr. Avez-vous fait du vin? Non. OK. Ce pas le but. Ce pas le but. Très bien. Alors, ben, c'est ça. Pour nous, bon, bravo. On pourra vous inviter à faire un témoignage comment votre culture a fonctionné. Euh, moi, je ne suis pas très fan de, de la culture. J'ai déjà essayé d'avoir des jardins, puis euh, quand j'ai vu le trouble, euh, j'ai pensé l'idée euh, d'avoir un jardin. Ta fille est belle, quoi? Ben, vas-y, ben, bon, premier t'as grand, deuxième année, vous êtes plus petit, puis là, finalement, on oublie ça, c'est pas ma vocation. <rire> ben, dis, j'ai essayé de faire du vin ici, puis quand un jour, j'ai fait créer mon vin à un ami, puis qu'il l'a caché dans le lavabo, j'ai compris que c'était pas ma. Euh, c'était pas ma. ma, ma, ma Je suis pas le nouveau de la table. Alors, euh, donc, c'est ça, les images, on les voit, puis les auditeurs, eux autres, quand Jésus parle de la vigne, ils comprenaient très bien de quoi il parlait. Quand Jésus parle de, du berger et de ses brebis, ils comprenaient très bien ce que Jésus voulait dire. L'image de la vigne est utilisée souvent, aussi dans le nouveau testament, mais dans la Bible. Elle est utilisée à plusieurs endroits. Particulièrement ce passage-là, qui est relié au texte qu'on va étudier aujourd'hui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui tentait une ville, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et, et, et construisit une tour. Puis il alloua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de l'école fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, les vignerons, les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant :« Ils auront du respect pour mon fils, mais quand les vignerons virent le fils et se dirent entre eux Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Mais lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons il lui répondit « Il fera mourir misérablement ses misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donnaient sa part de récolte au moment voulu. » Lorsque Jésus a cité cette parabole-là, les leaders religieux ont très bien compris qu'il parlait de eux. Ils ont compris que, ce que Dieu présente son peuple comme une vigne et que les vignerons se sont emparés de la vigne de Dieu. Ils ont tué les prophètes et finalement, ils vont tuer Jésus. Donc, ce passage-là, cette métaphore de la vigne, s'adresse particulièrement, particulièrement aux leaders religieux de l'époque. Comme je le disais tantôt, nous, une vigne, à sauf Michel et Ginette, est-ce qu'il est accro comme ça au raisins? Non. Voilà. Voilà. Ça doit être un arbre pour pousser des raisins, des belles grappes comme ça. C'était un choix qu'on faisait, être sur le médecin. Un coup vous n'y pas gros. Alors, c'est ça. Pour nous, il faut s'inspirer de cet exemple-là que Jésus nous donne ici. Et ici, il nous parle de trois personnes dans cette histoire-là, dans cette illustration-là, dans cette métaphore-là. Il nous parle premièrement de Dieu comme le vigneron. Comme on vient de voir, la vigne lui appartient. Il est le maître de la vigne, puis euh, il faut que les éléments de la vigne acceptent que c'est lui le maître, puis c'est lui qui décide. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, plusieurs fois, le peuple de Dieu est appelé, euh, considéré comme une vigne. Euh, même un passage qu'on va voir tantôt, où Dieu justement, il parle encore des leaders religieux de l'époque, comment est-ce qu'ils n'ont pas pris soin de la vigne de Dieu. Dieu est le propriétaire. Jésus est présenté comme le sept. Le sept, c'est le corps de la vigne, c'est le tronc de l'arbre ou de la plante. Jésus, c'est du tronc que vient la vie, c'est du tronc que les branches poussent, c'est du tronc. Euh, et, des, et les branches sont les croyants, sont le peuple de Dieu, ceux qui sont attachés au sept. Et comme euh, on, on le voit dans cette histoire-là, euh, les, les leaders religieux ne sont pas vraiment attachés au cèdre, c'est-à-dire qu'ils sont descendants d'Abraham. Ils, ils auraient pu être attachés au cèpes, mais finalement, ils ne sont pas vraiment attachés au cèpes parce qu'ils sont morts. Ils ne portent pas de fruits. Il n'y a pas la vie dans ces branches-là. C'est pour ça que tantôt, Dieu va, on va parler du jugement de Dieu à l'égard des, des, des leaders religieux de l'époque. Seuls ceux qui sont vraiment attachés et qui demeurent dans le cercle, dont la, la, les cerces de la plante poussent, dans la, vont dans les branches, qui vont porter du fruit. Et c'est l'Église. C'est le peuple de Dieu qui est vraiment attaché à jésus à Jésus insiste, « Je suis le vrai Sept. Et c'est pour ça que, encore une fois, comme je disais, le but de l'évangile de Jean, c'est vraiment que les, euh, que les disciples euh, reconnaissent qui est Jésus. Parce que c'est au travers de ce saint que qu'on est sauvé. Et il n'y a pas d'autre façon. Donc, justement, ce qu'on va faire ce matin, on va regarder trois vérités au sujet de cette euh, parabole, de cette métaphore qui nous enseigne afin de déterminer est-ce que je suis vraiment attaché, est-ce que je suis, je suis vraiment -ce que je, je suis connecté à Jésus? Est-ce que dans ma vie, il y a des, des fruits qui se manifestent que je suis attaché au Saint? Et finalement, est-ce que c'est vraiment je laisse à Dieu la puissance de produire dans mes vies, dans ma vie, les fruits? Alors, regardons premièrement les segments ou les branches suivantes. Dans le texte ici, il parle de deux sortes de branches, des bonnes et les mauvaises. Dans le texte, Jésus nous dit que certaines branches, par exemple au verset 2, il les enlève. Au verset 6, il les, il les jette dehors dans le feu, il les coupe, il les détache. Alors, ça ici, comme je le disais tantôt, ça fait référence à... Israël, Ça fait référence aux leaders religieux qui ne veulent pas reconnaître qui est Jésus, qui ne veulent pas vraiment être attachés à Jésus, et ils ne portent pas de fruit. Euh, selon le contexte de l'image, le vrai serment n'est pas seulement attaché au cercle, mais parce qu'il est attaché au cercle, il a la vie et il porte du fruit. C'est la différence entre les deux serments. Quelqu'un peut avoir l'air très spirituel, quelqu'un peut même parler de Jésus, sans vraiment être attaché à Jésus ou de demeurer en Jésus. Comme les leaders religieux, ils avaient l'air tellement spirituel. ils avaient l'air tellement religieux. Ils aimaient se présenter comme des personnes religieuses. Il y a des gens qui... Qui, tu, les, tu les vois, là, ils prennent des voix. Tu me souviens, il y a un homme dans l'Église, il, il parlait d'une voix toute douce quand il parlait de Dieu, mais à la maison, il cognait des murs <rire> par sa colère. Alors, sa vie <rire> à, à l'intérieur, la vie à l'extérieur ne communiquait pas ce qu'il qu y avait la vie à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est ceux qui sont vraiment attachés à Jésus qui vont produire des fruits spirituels que ce soit à la maison ou que ce soit à l'extérieur. Le texte ici semble démontrer que c'est à cause des œuvres qui sont des vrais disciples, mais c'est n'est pas ce que le texte dit. La Bible est claire, les croyants ne sont pas sauvés par leurs œuvres. Les œuvres ne sont que la manifestation que la vie est en eux, qu'ils ont la vie de Dieu. Et quand ils ont la vie de Dieu, comme je le disais tantôt, parce qu'ils ont la sève de Dieu, ça produit les fruits de Dieu. Jésus a parlé de ça souvent, mais Ephésiens de dit, il y des points par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est l'œuvre, le salut, c'est l'œuvre complet de Jésus, du début à la fin. Ici, que... mais les fruits sont une sont, il faut que je fasse attention, à comment je vais le dire, sont une forme de preuve qu'on appartient vraiment à Dieu. Parce que si, si on regarde juste aux œuvres, il y a des gens qui ont des œuvres qui ne sont pas sauvées. Hein? Mettre des œuvres, beaucoup d'œuvres. Alors, dans Matthieu chapitre 24, euh, non, dans chapitre 7, verset 24, il dit que... Ceux qui ont bâti leur maison sur le sable sont, sont perdus. Puis là, les, les personnes qui sont perdues elles disent, « ben Bien, Jésus, on a fait telle œuvre, on a fait telle œuvre, on a fait telle œuvre. » Puis là, Jésus dit, « Je ne vous connais même pas. » Donc, les œuvres ne sont pas toujours la garantie qu'on connaît Dieu, qu'on est attaché au sable. Mais si on est attaché au sable, c'est si sûr qu'il y a des fruits. C'est ça qui est le point. Comme Jésus l'a dit, ça c'est la prédication de Jean le Baptiste, il dit, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. On veut voir, et, comme je, et je vais le répéter ici, personne ne peut dire, lui il est sauvé, lui n'est pas sauvé. On ne peut pas dire ça, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Mais quand on ne voit pas de fruit, on peut dire... Il n'y a pas des preuves évidentes. Et quand on voit qu'il y a des fruits, on peut dire qu'il y a des preuves évidentes. Mais est-ce qu'on a la certitude? Non. Ça, ça appartient à Dieu. Mais si tu connais Dieu, tu vas produire des fruits. Euh, Jésus dit, et continue toujours dans le sermon sur la montagne. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'un ton des raisins sur des roses ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre produit de bons fruits. » « Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre peut porter du mauvais fruit un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc, les fruits, et comme on va voir tantôt, le croyant qui est vraiment connecté à Jésus, il, il produit des fruits. Et même, il produit des fruits qui ne peuvent pas être imités. On va le voir tantôt quand il va parler de, du fruit de l'amour. Ce n'est pas sans raison que Jésus dit on va reconnaître les disciples à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres parce que tu ne peux pas l'imiter. Là, on ne parle pas juste d'un petit feeling. Là. Hein, Jésus il va dire de nous aimer comme je vous ai aimé. Alors... Hein, s'il faut aimer comme Jésus a aimé, premièrement, tu ne peux pas faire ça toi-même, et deuxièmement, ça ne peut pas être imité. Il y a seulement le peuple de Dieu qui peut produire ça. Et il ne produit pas par ses propres forces. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie qu'il produit. Donc, non seulement il produit des fruits, mais Jésus dit ceci, il dit, non seulement celui qui est attaché au cerf produit des fruits, mais en plus, qu'est-ce que Dieu fait? Il le taille afin qu'il porte plus de fruits. Wow! Veux-tu qu'on en produise du fruit? Moi, je ne connais pas grand-chose. Hein? J'ai dit en botanique, là, il a fallu que j'appelle ma fille Catherine pour savoir. Explique-moi donc en détail, c'est quoi l'idée ici si d'émonder? Parce que c'est de ça que Jésus parle. Il dit que les croyants qui sont attachés à Jésus vont produire du fruit, mais que des fois, Jésus, ce qu'il va faire, il va les émonder afin qu'ils produisent plus de fruits. Bon, ce qu'elle m'explique, c'est que papa, dans les arbres, il y a des... Comment elle a appelé ça? Je ne me souviens même pas du nom. Il y a des, des branches qui poussent, qui sont... Euh, euh, comment on dit ça? On peut... Un Stérile. Un un quoi? Drageon. Un dragon. Un dragon, tu connais ça, toi. Un dragon, que dit mon frère. C'est des branches qui sont inutiles, qui ne portent pas de fruits. On les enlève, comment? C'est ça, et voilà. Ça prend l'énergie des autres. Alors on veut que les bonnes branches, ce soit elles qui soient en santé, alors on les coupe. Puis des fois, même les bonnes branches, on les coupe un petit peu pour qu'elles produisent plus de fruits. Alors, Dieu, dans notre vie, hein, il fait ça. Il va travailler nos vies, non seulement pour qu'on produise des fruits, puis il est préoccupé par du beaucoup de fruits. Wow! Beaucoup de fruits. Euh, Jésus, il travaille comme un grand. J'aime ça dire ça. Jésus travaille comme un grand chirurgien. Tu sais, quand elle a, accouché, elle a accouché de sa fille, sa première fille de sa seule fille, euh, son premier enfant en catastrophe pour euh, les, clems, les pré Elle était sous sédation euh, limitée, là, puis il euh, y avait un droit devant elle. Elle est chirurgienne. Puis là, elle entend le chirurgien qui dit « Oups, elle n'a pas une maison ». Euh, que c'est quoi le oups, <rire> il ne l'a pas dit, mais tu sais, tu ne veux pas un chirurgien que tu viennes pour. Euh, oui, pour, euh, ouais, on sait quoi qui est classique, là, mais la L'apendicite. L'apendicite, tu coupes chose. Là, <rire> Jésus, il fait <rire> ça dans <rire> nos vies. Il ne travaille pas à la muglette, il faut que je coupe ça. Non, non, non, il est un chirurgien. Il va couper ça à la place de ça parce qu'il juge que ça c'est plus important, c'est plus le bon moment Puis ça, il reviendra plus tard pour ça. C'est comme ça qu'il travaille. Quand j'étais jeune chrétien, tu sais, moi, là, la cour de matin, c'était d'arrêter de fumer. T'sais. Et puis, quand j'ai réussi, j'étais donc fier. Mais plus tard, là, quand il a commencé à dresser la cordelle, c'est qu'il a trouvé, c'était bien plus compliqué d'arrêter de fumer. C'est du cœur. Puis c'est des précieux, des fois, de l'éducation. Puis là, les. À contrôler ma colère, quand je vous ai déjà dit ça, hein. j'ai vraiment développé beaucoup de contrôle sur ma colère. Mais des fois, ma femme me dit, je vois la colère dans tes yeux. Caroline, j'ai rien dit. <rire> j'ai pas cogné de part. <rire> Mais. Elle tu mords tes rêves ». Ben là, je dis ça parce que là, c'est comme... Euh... À chaque fois que je parle de la réveil, il faut croire non, Mais, c'est... Parce que c'est... La connerre, la jalousie, la convoitise, c'est un des péchés d'être compliqué, d'arrêter de fumer. Parce qu'un coup, si ça arrête de fumer, c'est fini. Mais là, tu sais, comme. Hein, c'est très évident, j'ai des problèmes avec la bouffe. Mais il faut que tu manges. Il <rire> tu sais, faut que tu manges. Là, ça alimente, ça starte l'affaire, puis là, là c'est dur à arrêter. Jésus, il sait comment travailler dans nous. Il ne va pas nous adresser des choses qu'on n'est pas prêt à adresser. Il est un grand chirurgien. Mais la Bible nous dit que peu importe ce qu'on vit dans la souveraineté de Dieu, toute chose contribue à notre bien. Et c'est ce qui fait. Ça, un jour, je voudrais vous prêcher ce passage-là, il est fantastique parce que, tu sais, quand on dit toute chose, il y a des fois, tu vis quelque chose de vraiment dramatique. Ce n'est pas l'événement qui est bon, c'est ce qui produit dans ta vie. Alors, je vais commencer à prêcher ce passage-là. Mmh. Mais de quelle façon Dieu immonde la vie des croyants Il le fait par l'Église. De deux façons. Premièrement, on va vivre toutes sortes d'expériences dans l'Église. Puis ça, là, Dieu va utiliser ça pour ton bien. C'est pour ça que c'est bon d'être dans l'Église. C'est « Ah oui, mais il y a des signes ça. C'est bon. Dieu va travailler ton caractère. Dieu va travailler ton amour. C'est un œuvre fantastique. C'est fantastique de faire partie de l'Église. Quand tu comprends ça, là, que Dieu est en train de travailler quelque chose dans ta vie, tout d'un coup, ce n'est plus la personne qui devient le problème. C'est ce que tu dois travailler dans ta vie qui devient le problème. Ouh, là, c'est quelque chose. Mais pas juste ça. Hein, la Bible dit, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, « Afin qu'aucun de vous n'adjocise son corps, par, euh, ne s'adjocise par la séduction du péché. » Donc, les, Dieu utilise les vrais et les sœurs pour travailler dans nos vies. Quelqu'un qui vient me voir, que je sois ancien ou pas, pasteur ou pas, un frère vient me voir, « Louis, je pense que tu dois travailler ou faire attention à ça. »« Oui, je suis pasteur. » Le pasteur aussi, hein, il y a quelqu'un qui avait déjà dit ça. Tu ne pas un vieux singe à faire des grimaces? Le pasteur, euh, l'enseignant m'a répondu un vieux singe, ça peut toujours apprendre des nouvelles grimaces. Okay? Alors, on peut toujours apprendre quelque chose. Alors, quelqu'un vient te voir, ça se peut qu'il soit. Ça, c'est un autre de mes amis qui, qui, qui disait ça. Quand quelqu'un vient te voir et te fait un commentaire, c'est comme une grosse cible de dard. OK? S'il vient te voir et il lance sa fléchette, peut-être qu'il n'est pas bullseye dans son commentaire. Peut-être qu'il n'est pas le big, ton plus gros problème. Mais il ne t'inquiète pas peut-être dans cible. Peut-être que tu devrais considérer ça. Alors quand quelqu'un vient t'exhorter, au lieu d'embarquer sur le réflexe, de dire ça ne se peut pas tu es à l'écoute, puis tu dis je vais mettre ça devant le Seigneur Puis des fois tu le sais. Ensuite, euh, Dieu utilise euh, le Saint-Esprit pour nous, nous émonter dans nos vies. Le Saint-Esprit, il est vivant, il est à l'œuvre. Hein? Puis là, tu vas dans la présence du Seigneur, puis là, tu sais, il y a quelque chose qui travaille dans ton cœur. Dieu est en train de te montrer quelque chose. C'est ça qui est bon, le Saint-Esprit. Hein? La Bible dit, ne pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été maté d'une empreinte pour le jour de la libération. Le Saint-Esprit travaille dans nos vies pour qu'on porte plus de fruits. Troisièmement, les Écritures. Les Écritures, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne heures. Enseigner, convaincre, corriger, enlever dans ta vie, ce qui empêche de porter plus de fruits. Et finalement, les épreuves. Des épreuves, Dieu les utilise, Dieu les utilise pour qu'on puisse porter plus de fruits. Euh, pensez à ce beau passage, mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quelle est la fin qu'un père, quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Sept. aux premiers abords, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle est ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Mmh. Dieu nous corrige pour notre bien. Et euh, alors, on doit se questionner dans nos vies, justement, où Dieu est à l'œuvre, qu'est-ce qu'il est en train de travailler pour... Euh, vraiment le travail, parce que quand on a le travail, bien, ça apporte un fruit qui est agréable. Deuxièmement, les serments sont connectés au sept. Euh, euh, comment on est connecté au sept? Euh, L'apôtre dit ici que les disciples sont déjà purs. Jean avait déjà dit ça, Jésus avait déjà dit ça dans Celui qui est béni n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes pur, mais pas tous. Le « pas tous » faisait référence à Judas. Mais ici, dans le texte, il fait référence aux disciples. Les disciples, là, bien, ils sont encore une fois, Jésus leur dit qu'ils sont purs. Comment ils sont purs? Bien, Jésus explique que la façon d'être pur, c'est de demeurer en lui. L'expression « demeurer », ça veut dire « rester ». Et demeurez. Euh, dans 17 versets, Jésus va le dire 12 fois. Et il insiste, demeurez en moi, demeurez en moi, attachez-vous en moi. Demeurer, c'est un synonyme de la nouvelle naissance. D'abord, ils ont vraiment compris l'identité de Jésus, les apôtres, et ils, veulent, et ils veulent être avec Jésus, ce que ne faisaient pas les leaders religieux. Les disciples, là, ils voulaient rester connectés à Jésus. Comme on l'étudiait dans Jean 13, la purification vient du sacrifice parfait de Jésus sur la croix. Alors, demeurer en Jésus, c'est de reconnaître qui l'identité de Jésus et d'accepter son sacrifice pour soi-même, pour le pardon des péchés. Il n'y a pas d'autre voie pour être sauvé que de demeurer en Christ. Un synonyme de demeurer en Christ, ce serait une expression qui revient souvent dans les Épîtres, être en Christ. On voit ça, par exemple, euh, dans Galates. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni Juif euh, ni juif, ni non-Juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Quand vous êtes un En Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Être en Christ, c'est l'idée ici de revêtir l'identité de Christ sur nous. Ce que Jésus fait à la croix, c'est qu'il nous communique, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, et que nos péchés sont pardonnés, la justice de Christ est transférée sur nous, et notre condamnation est transférée sur Christ. C'est ça, être en Christ. Être en Christ, c'est qu'on est revêtu de la justice de Christ. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que d'être attaché à Christ, d'être en Christ, ça produit beaucoup de fruits. Et Jésus insiste, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi celui qui demeure, qui est attaché au sève, qui est en Christ, porte beaucoup de fruits. Parce que la sève de la vie de Christ coule dans ses ventes spirituelles et produit beaucoup de fruits. Des fruits qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes. Et Jésus nous dit aussi... Euh, regardez ça. Il nous dit aussi dans le texte, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Verset 16, « Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » D'être en Christ, d'être attaché à Christ, ça nous ouvre des portes du ciel. Ça nous ouvre des portes du ciel parce qu'on est réconcilié avec Dieu puis on a un libre accès à Dieu, comme les hébreux nous disent ici. Ainsi, mes frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'on a accès au trône de Dieu. Comme le prochain passage le dit ici, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est tellement fort, cette vérité-là, parce que dans l'Ancien Testament, vous savez que le peuple de Dieu ne pouvait pas aller dans le lieu saint et ne pouvait pas aller encore moins dans le lieu très saint. Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'à cause de son corps, il nous a donné un libre accès au lieu très saint. Là, on, est dans la, on peut aller dans la présence de Dieu, on peut être connecté à Dieu et on peut parler à Dieu et Dieu nous parle. C'est un accès qui, qui, qui aurait été inimaginable pour le peuple de l'Ancien Testament. Nous, c'est ça notre accès. C'est pour ça que c'est tellement bon d'aller dans la présence de Dieu. Euh, le, sou, le, le souverain prêtre, elle pouvait aller dans le lieu très une fois par année, puis y aller avec crainte et tremblement. Nous, on a un libre accès, on peut rentrer là, puis entrer enfin, parce que Dieu nous voit notre justice au travers le sacrifice de Jésus. Un libre accès où nous sommes parfaitement purifiés et pardonnés. Ensuite, il nous dit que lorsque, dans le texte, on porte du fruit, c'est ainsi que Dieu est glorifié. Les œuvres des croyants reflètent la gloire pour Dieu. Là, les gens nous voient, ils voient nos fruits, puis ils lèvent les yeux vers le ciel, parce que ça peut juste venir de Dieu, ça peut pas venir de nous-mêmes. Mais Dieu 16, il dit... Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos belles manières d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Quand on manifeste les fruits de la nouvelle naissance, les fruits de la vie, les gens y voient la gloire de Dieu. Pourquoi Parce qu'on comprend que ça ne peut pas venir de nous-mêmes. On n'a pas le temps prochain passage, je termine avec ça, parce que le temps avance. Les fruits de la vie. Jésus parle de plusieurs fruits pour ceux qui sont attachés à lui, pour ceux qui demeurent en lui. Premier fruit, le fruit de l'amour, je l'ai mentionné. Euh, je le mets en premier, pourquoi? Parce que c'est le, le fruit qui fait le plus de différence parmi le monde dans lequel on vit. Lorsqu'on sème mes frères et sœurs, lorsqu'on se fait du bien, Lorsqu'on se supporte, lorsqu'on s'encourage, lorsqu'on se pardonne, lorsqu'on s'exhorte, on ne peut pas voir ça de nulle part. C'est un miracle. Euh, le prédicateur où j'étais à la conférence cette semaine à Niagara Falls, il parlait de ce passage-là dans lequel Jésus dit que ceux qui vont le suivre et qui vont être rejetés par la société vont trouver dans l'Église des frères et des sœurs, des maisons. C'était tellement fantastique comment il présentait ça. Il expliquait comment est-ce que la communauté chrétienne est un cadeau donné aux croyants et qu'encore une fois, on ne peut pas voir d'une part. Il parle du ministère d'accueil, d'accueillir les gens chez nous. Il parle comment est-ce qu'on trouve des frères, des sœurs, des pères, des personnes plus âgées, des personnes moins âgées. L'Église, c'est beau. Je ne sais pas si vous êtes convaincu de tout ça, mais moi je le suis malgré tout ce que j'ai pu vivre dans l'Église. Puis croyez-moi, j'en ai, é... ai vécu des épreuves dans l'Église. Il y a eu des... un épisode dans ma vie où j'étais tellement critiqué, j'étais tellement découragé que j'étais comme une boule à terre dans ma chambre, puis incapable de savoir ce que je vais enseigner. J'étais trop blessé. Puis, vous savez quoi? C'était bon pour moi. Ça a été bon parce que ça m'a humilié. J'avais besoin d'être humilié parce que j'étais convaincu que moi, en devenant pasteur, je deviendrais un grand pasteur. Puis tu vas voir, l'Église, elle va grossir. Puis, parce que moi, je vais enseigner la Bible. Là. Puis au lieu de l'Église s'est vidée. Puis c'était bon parce qu'après, Dieu l'a rempli, puis bien plus que je pensais. Mais là, je savais d'où ça venait. Ah, je, je vous le dis, je savais que ça venait, là. Tu Il sais, y a toujours des petites voix qui sont en train de me dire Oui, c'est bon ce que tu fais là. Tu sais, elle est toujours là, mais j'ai une autre voix qui dit. Non, je vais être pas là. Je sais, ça, c'est pas bien, c'est pas vrai. Train, tu es en train de compter des pipes. Là, tu sais. Alors, la même œuvre que Dieu va faire ici, c'est Dieu qui va la faire, c'est pas nous. Mais. Mais si nous, on s'aime vraiment, hein, puis on se pardonne, puis on se supporte, puis on est patient. J'entendais le témoignage de ce pasteur-là. Non, c'était un autre programme. Une soeur qui me partageait d'une femme qui était dans l'homosexualité, qui vivait avec une autre femme, mais qui aimait vraiment Jésus, qui voulait suivre Jésus. Puis là, cette soeur-là, elle luttait tout le temps, elle était victorieuse, elle chutait dans son péché, elle retournait dans sa communauté. Elle revenait à l'église, l'accueillait, la supportait, l'encourageait. Jusqu'à un jour elle a vraiment été totalement victorieuse, elle s'est mariée, elle a des enfants. Mais imaginez l'église, elle retourne encore dans le bleu, là, elle retourne dans son monde. C'est ça. On est tous des êtres puis là, il faut être patient, puis il faut être bon, puis il faut supporter, puis accueillir. Ah, c'est vrai que ça demande la patience. Mais ça vaut la peine, parce que ça produit des fruits. Il y a des fois, j'ai été patient avec des gens qui ne produit pas de fruits. Mais il y en a d'autres qui savent porter du fruit, mais ça vaut la peine. Comprenez ça. L'amour dans l'Église, hein, c'est inattendable. <coughs> Deuxième fruit, Jésus dit que ceux qui demeurent gardent ses commandements. Ils aiment la volonté de Dieu. Ça peut inclure certainement les dix commandements de Dieu, mais c'est beaucoup plus large que ça. Le Nouveau Testament, il est rempli d'impératifs. Des impératifs, impératifs c'est quoi C'est des commandements. Et ceux qui aiment Dieu, ils veulent faire la volonté de Dieu. On manque souvent notre coup, mais toi, on, la grâce de Dieu, on ne manque pas notre coup, puis Dieu travaille. Troisièmement, le fruit de la joie, dans le texte, il dit ici euh, que Dieu veut qu'on ait la joie. Je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. complète. Le peuple de Dieu, c'est un peuple joyeux. Fantastique, ça! Un peuple joyeux. Hein? L'amour, la joie, ça vient de où, ça? Le fruit de l'esprit. Non, seulement ça. Concerne. Il y a le fruit de l'amitié. Le fruit de l'amitié, c'est quoi? C'est que Jésus dit, je ne vous appelle pas serviteur, je vous parle ami. Qu'est-ce qu'on aime dire les évangéliques? Nous, on n'est pas dans une religion, on est quoi? Dans, dans une, relation. une relation. Une relation avec Jésus. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus que ça d'avoir Jésus comme ami? Le prédicateur disait cette semaine. Que tous les sacrifices qu'on peut faire pour abandonner, pour devenir un disciple de Jésus, ce qu'on reçoit avec Jésus, ça vaut tout l'art monde. C'est préférable à tout le bien que ta relation homosexuelle pourrait t'apporter. Tu ne vas pas perdre, tu vas gagner avec Jésus. Et c'est la même chose pour tous nos péchés. Quand on les abandonne, même s'ils nous apportent une certaine joie dans nos vies est à Jésus vaut tout là -dessus. Notre ami Jésus, avec lequel on peut parler avec lui tout le temps. Il nous parle par sa parole, même par son esprit. Alors, et finalement, le dernier fruit, le fruit de l'élection. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi. Ça a fait couler de l'encre, les amis. Tu en as parlé un peu tantôt du libre choix. Tu sais, quand tu as parlé dans la deuxième partie de, de Jean 13, même si ça divisait le monde évangélique, ce sujet-là, Jésus dit ici, « Je vous ai choisi. » Pourquoi parce que je brillant, parce que Jésus saurait que j'étais pour l'accepter. S'il savait que j'étais pour l'accepter, ce n'est pas le choix de Jésus. Jésus nous a choisis. Et vous allez recevoir ça comme une belle grâce. La grâce de Dieu. Je vous invite maintenant à tourner, regardez regarder dans vos Bibles, dans Matthieu 26, où on va prendre le repas du Seigneur, Matthieu 26 nous parle de ce, ce moment où Jésus a établi un commémoratif. On l'a vu un peu euh, dans Jean chapitre 13. On sait que c'est un rituel qui existait depuis euh, l'Égypte, qu'ils ont quitté l'Égypte, un symbole de ce que représente ce que Jésus était pour accomplir sur ma croix. Uh, Matthieu 26, 26, il nous dit Pendant qu'il mangeait ce repas pascal, Jésus prit du pain. Merci. Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau, je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus a donné ce rituel-là pour deux raisons. Le premier, c'est se rappeler continuellement ce que Jésus a fait sur la croix. Jamais l'oublier, jamais de diminuer, pleinement l'apprécier. Le corps qui a été brisé, le sang qui a coulé pour couvrir nos péchés. On a un salut gratuit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas coûté quelque chose. Il a coûté quelque chose au Père. Il a coûté quelque chose au Fils. Alors, voilà ce qu'on doit se rappeler. Puis Lorsqu'on va prendre les éléments, essayez de vous concentrer puis d'être reconnaissant pour ce que Jésus a fait sur moi. Mais, selon Paul, dans 1 Corinthiens 11, Dieu a donné ce rituel-là aussi pour une autre raison. Pour l'occasion de faire des nouveaux départs de prendre des décisions sur des... Ce matin, je faisais mon culte avec Dieu, puis euh, je priais, puis là, je pensais à des choses dans ma vie, puis là, encore une fois, réitéré des désirs, des prières en particulier pour des choses dans ma vie parce que je ne veux jamais que le péché s'installe. Je ne veux pas que... Le péché qui s'installe, il produit des forteresses. Et je ne veux pas faire ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit ici, de s'y prouver soi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait à régler ce matin avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de régler avec nos frères et nos sœurs ici dans l'église? Est-ce qu'on aurait besoin d'aller voir quelqu'un pour lui dire, hein, j'ai entretenu de l'amertume contre toi, je te demande pardon. J'ai vu ça souvent se faire. C'est fantastique. Mais non seulement ça, mais de le faire nous-mêmes tout seuls avec Dieu, régler ce qu'on a réglé, bien, c'est aller vers la vie. Parce que Galat chapitre 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas ce qu'un homme a ressonné et le moissonnera. Alors ça vaut la peine de faire du ménage, puis de dire à Dieu. Ce matin.. Seigneur, je reprends peut-être pour la dixième fois. Je m'engage, Seigneur, à faire ceci et à faire cela pour toi. Qui peut prendre le repas du Seigneur? Bien ceux qui sont attachés au cèpe, ceux qui ont vraiment reconnu qui est Jésus, ce qui l'ont fait sur la croix pour vous. Et si vous l'avez manifesté par les eaux du baptême, alors vous êtes le bienvenu de prendre le repas du Seigneur. Les Hébreux nous dit. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Alors ce matin, prenez ce repos avec reconnaissance et avec engagement. Prenons quelques instants tout seul avec Jésus. C'est très vite. Gracias. Michel, est-ce que tu peux me prier Souvenons, Seigneur Jésus, que c'est par ton sein que tu as libéré, que nous avons...